Les objectifs le modèle de la molécule décrire l'état solide liquide et gaz avec ce modèle aborder la notion de pression cinq siècles avant jésus christ deux philosophes grecs démocrite et le émettent l'hypothèse que les propriétés de la matière peuvent s'expliquer simplement par l'existence de particules très petites donc invisibles qu'ils nomment atomes du grec atomos insécables mais cette théorie particulière ne s'appuie sur aucune preuve expérimentale et sombre vite dans l'oubli. Pendant plusieurs siècles, les chimistes s'obstinent à expliquer les phénomènes avec la théorie des quatre éléments développée par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que des scientifiques s'intéressent à nouveau à la théorie particulière. En 1661, Robert Boyle, un savant anglais, remet en question la théorie des quatre éléments qui prévaut encore à l'époque en suggérant que la matière est constituée d'atomes, c'est-à-dire de particules insécables. Plus tard, en 1738, un physicien suisse, Daniel Bernoulli, décrit les gaz comme étant formés de particules distinctes séparées les unes des autres. C'est ce que nous appelons de nos jours des molécules. Voici les trois états de la matière décrits avec le modèle des molécules gaz, liquide et solide. Voici le modèle du gaz. Dans l'état gazeux, les molécules sont désordonnées, dispersées et en mouvement permanent. Elles occupent tout le volume disponible. Voici l'état liquide. Dans l'état liquide, les molécules sont rapprochées, désordonnées et en mouvement l'une par rapport à l'autre. Elles peuvent glisser l'une sur l'autre. Et enfin, voici l'état solide. Dans l'état solide, les molécules sont rapprochées, ordonnées et pratiquement immobiles. Un solide compact a une forme propre. Au XVIIIe siècle, Bernoulli, donnera une première explication de la pression exercée par les gaz. Ces derniers sont constitués de particules en mouvement qui s'agitent et heurtent les parois du récipient qui les contient. La pression est le résultat de ces chocs. Plus les molécules tapent sur les parois et plus la pression augmente. La lettre utilisée pour représenter la pression est le P. Son unité est le Pascal, symbole PA, pour honorer les travaux de Blaise Pascal sur les mesures de pression. Pour mesurer une pression, on utilise un manomètre. Remarque, pour la pression atmosphérique, on parle d'un baromètre. Nous avons vu qu'un gaz n'avait pas de volume propre. Mais alors, que se passe-t-il pour sa pression Dans cette animation, on a représenté les molécules par des points rouges. Si on diminue le volume, la pression augmente. C'est logique, car les molécules ont moins de place à occuper. Elles tapent donc plus souvent sur les parois. C'est la compression d'un gaz. A l'inverse, si on augmente le volume, la pression diminue. C'est logique, car les molécules ont plus de place. Elles tapent donc moins souvent sur les parois. C'est la détente d'un gaz. On dit d'un gaz qu'il est expansible. Rapidement, l'agitation, c'est-à-dire la vitesse des molécules, est liée à la température. Donc, si on augmente la température, elles viendront plus souvent taper les parois. La pression va donc augmenter. De même, quand on gonfle un ballon de foot, le nombre de molécules augmente, donc le nombre de chocs aussi. La pression augmente logiquement.